de commissaire Buscade mesdames et messieurs et eh bien ou pral saisi réponses réponse commissaire lui-même li concernant et eh bien attend ça que moun, porto moun eh, nan Port-au-Prince et dans quatre pays y a ta que commissaire Muscade lui-même entre Port-au-Prince était mette principe dans la vie tout en gang armé cap fait des ordres dans la capitale là parce que y des bras politiques y a gros sénateurs gros députés de gros chabra qui yo, et qui a poussé ou fait ça pour faire la la TV la kaye haïti.com. Jodi, c'est vendredi 24 mars 2023. Eh bien, e, nous comptons le jour nous, quel que ke soit Jean Sae, et si il faut que nous gardions nous. Donc, si ça qui a mis la joie dans le monde, et eh bien, même si Jean Sae n'a pas pays d'Haïti, concernant l'insécurité à la valeur, concernant l'insécurité à la faire et les mais TV Lakai Haïti.com, c'est c'est travail, c'est job, nous ça. Et c'est pour ça que nous consacrons tant pour nous informer sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Avant tout, nous avons dit un grand merci à tous ceux qui ont nous arriver 100 000 abonnés. Et jusqu'à ce qu'on a parlé là, nous avons à grandir, à augmenter. Nous dit merci à chaque monde qui a même nécessité pour nous arriver 100 000 abonnés. Et vous pas hésiter. Aidez-nous, et n'avons pas hésité abonner avec TV Lakai je nous dit là, mesdames et messieurs, commissaire Muscadé, matin là, dans le euh, journal, première occasion, qui lui-même a répondu à une question journaliste yo, et qui fait un peu de gros déclarations. Si vous pouvez le saisir commissaire Muscadé qui toujours campé 100% d'accord, si toutefois qu'il fait appel avec lui pour entrer porte au prince. Ville, mettez l'ordre dans des ordres monsieur Prêt, et monsieur Cementé, les jeunes entre port au prince, il n'y a pas besoin de quel matériel et puis pour le finir ça ou les villes aidés Dieu la craser le plat, même si ils ont à mettre caméra dans toute entrée village là eh bien commissaire Muscadet s'est monté, ça a pas fait un parce que de même les guerres tactiques les gagnent beaux gens qui prennent les l'information comment pour eh bien pénétrer base en 5 secondes qui loge en dans village de Dieu qu'a fait et de fait quand t'as pour t'il appris quand t'as pour Chris la même ça aussi beau la beauté pour sois quoi et ça aurait évité l'homme même bon, ça lui même et commissaire à même l'homme parce que nég ça n'a pas un eh. c'est parce que il y a un nègre dans la capitale là qui a pensé ceci avec eux. c'est une raison qu'il faut eh. penser aux puissants mais nég ça n'a pas un eh, Mesdames et messieurs, le ben, commissaire Muscardelli même disponible là, jour et nuit quelque soit l'heure il est de entrer votre prince l'entrée à toute le nègre, pour filmer tes principes. Et donc, n'importe quoi, c'était mesdames et messieurs, Nouvelle-Fontande, le commissaire qui a fait un travail de sur diverses niveaux, et bien, travail de dans le département de plan, où il arrivé à mettre en bascordant yon dame, et bien, il y a fait travail dans l'institution, et puis c'est lui qui a fait un temps sur boss travail c'est hmm. y a difficile, en tout cas, on tout. <laughing> M. Muscadé, en pile monde, comme il y a un héros, leader qui a défendu juridiction. Et il y a un pile monde qui a souhaité que le commissaire gouvernement gouvernement vienne dans la juridiction de au prince On va faire ça, tu intéressé Et le côté pays est intéressé. Il y a un Côté qui est pour moi-même, côté qui est chaleureux. Avec chaleur, la côté nationale, ça veut dire que les les les de l'école nationale, l'école l'école nationale, l'école l'école l'école nationale, c'est la principale chose que vous les Vous ou Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous va Vous Une Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous me mais là pas en appelé le capitaine, on a continué par le Mais si, et tellement si, je suis en la moi, je suis en pour que je je sur moi pour le Donc, c'est-à-dire c'est avec les équipes dans l'école nationale. Donc, quand il y a monsieur, il y plus, que ça ne pas imaginer. C'est ça je Je ministère qui va diriger. Il y a trois ans, il y a une autre députée. Tout le monde qui est député, ancien député, ancien sénateur, ancien chef. Et ceci, même les qui machine nous, qui réalise sur sol, qui produit qui produit la machine, qui est ce c'est si nous a la même bonne politique qui nous a là, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, a avons dit, nous avons là. nous avons dit, nous avons dit, nous qui la nous avons dit, Le avons dit, nous avons dit, qui avons dit, nous avons dit, la avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous nous qui était concrète de de Il est le 11 député. Le a dit le et comme ça vous. Là pour là, il peut faire fait. Là pour là, il y a a une machine. Chauffeur a je ne vais pas retourner. Ça, pourrait être témoigner à chauffeur, c'est à Mais il y a est-ce que vous pensez que euh, le commissaire gouvernement et euh, Kadek ka, euh, euh, euh, a fait des résultat dans juridiction de Miraguana a bien même capacité pour nettoyer Port-au-Prince? Tout ça, pour le commissaire gouvernement, c'est un même si vous avez pour le temps, vous vous avez pour pas dire que le silence est de ce a. Je dis à la, pas que personne ministre de qui l'aise, qui a fait de travail, de votre après-midi, qui le prémachiner pour dire va la plage. Pour que le travail, même quand on a un de travail, il a de travail. Quel que le ministre de la quel que soit le directeur général de la PIA. Je dis à capable de il n'avait pas encore plus de Il a pas stress L'homme, a fait pour Il pas de a restaurant, cinéma, trois ans, quelques mois, c'est quatre et chaque jour. Pas que je sois à la pour pas faire ou pas la ou tout Mais c'est même pas de sonner ou tout le monde à l'autre côté. Depuis jusqu'à nuit. kiff ça peut et le peuple n'aigu, je suis un peu plus de temps avec les 4 mètres de de machine, 4 pour que équipe avec Parce que le plus jeune il a mangé, il y a bois, pour capable de famille, ça, pour pas Donc, parce que chaque Baïo, ça vous le baïo. Dame de la paris, comme de matin. Chaque mois, régulièrement. Parce que les Mais à à à chaque jour, il faut manger, il faut sauter, il faut rouler. le bon de pas gaz, de gaz, de gaz, de gaz, de la Il de gaz. de gaz. Il gaz. Il n'a de gaz. Il de gaz. n'a pas de Il pas pas de pas gaz. Il pas pas mais ça va un nez aucun bac qui capte, monsieur le téléphone. de lui. Le, le est malgré tout ça, il y a des résultats. Je vais retourner sur la question. Est-ce que si même le commissaire Muscadens a des résultats et dans l'Ouest, il a des résultats dans l'Ouest, qui tout, partout... et, est gangsterisé avec des groupes gangs qui sont partout, est-ce que vous pensez que peut-être une volonté dans le plus haut niveau de l'État, dans capital, la capitale, de faire le même travail la? Moi, des des Moi, ne de logique, c'est de la c'est de la logique, c'est de la logique, c'est de la logique, c'est de la logique, c'est de la logique, c'est c'est de la logique, c'est de la logique, c'est de la logique, c'est de la logique, c'est de la Toujours quand nous avons un système, faut que nous chercher, faut que nous Donc, ce un c'est besoin. Vous avez l'information ça. Alors, c'est CNDDR qui démettait mis le dehors, qui parlait de 11 familles qui ont même 20 âmes à 4 dans le département de l'Ouest. Vous pensez avec le commissaire Miscardin qui a pas privé puis qui a il dit, il a dit, il l'Ouest, il y a une faut tout tourner le Avec ça, a la ou qui a Alors, on a la partie la la République pas la République pas la République. pas Alors que on dit, il faut que tu te montes là quand tu te on là-bas, tu te là-bas, tu la montes là-bas, en pile, la parce que je dis à la, bon, pas là, pas là, je ne pas si personnage suis pas là, je ne sais pas si je suis là, je ne sais pas si je suis pas là, là, pays, machine ne vous là, qui là, il y a un côté de la vous il y a un il un de la de la le papa, papa, papa, il de la de la il de papa, papa, il il et papa a payer l'argent. Il n'est pas calme dans la radio, il pas calme dans la police. Parce qu'il est allé, il a des la police. Il a joué mon de Il dans le pays. Il n'est pas kidnappé. Il a pris 8-6 pour de jours. La chance côté que de la police ne soient pas arrêtées le Pendant 16 jours, presque 15 à 16, si vous avez un vous où n'avez pas besoin. Pour de pour être votre carrière, mettez le code, nous sommes à une île. Mais je veux dire là, j'en disais ça. L'on quoi je pas qu'on information sur eux. L'on est qu'on est comme ça, qui s'est pas le Qui s'est pas le y pas de a de de a de il est-ce que ça qu'on y a là, qui n'est pas la prison Ça, c'est la question. Si nous continuons de vouloir dans une prison guerrier, je dis à la croix de la la pas de pas tête de la tête de la tête la tête de la tête la la la la de la la de de la la la de la je pas la de la pas de la ne pas la Sécurité, il n'y a plus de défense, il n'y a plus de capacité faire rien. Parce que je n'en ai pas capable de dire. Donc, pas de la compte, je dis à Allah, il m'a plus de détermination, il m'a plus de force, il m'a plus de courage, il m'a plus de sacrifice pour lui. Il m'a plus de sacrifice. En le sacrifice, Par bah, contre, est-ce vous répondez à une question ça déjà Mais il y a de monde qui toujours fait quoi que le commissaire gouvernement Muscat d'intaguer les ambitions politiques. Vous m'avez dit bien, non Oui, il y a de monde qui pensait que le commissaire Muscat d'intaguer ambition politique. Un sénateur ou un président, etc. Mais, Mbalo, qui est le député de la République Qui est le député de la République Alors, c'est quoi que nous à pour mieux passer pour l'éducation comme gouvernement, on est mieux placé pour une nation et la nation. parce que, la sécurité, soit barrière, soit soit ou tu le ou tu c'est pas des comme gouvernement, ça arrive de parce que, qui à gauche, c'est c'est celle-ci est celle avec pas de Ou un jour levez, vous faites deux choses, mais nous passer dans ça. Vous finir là, Et Mais c'est pour ça, là, vous mettre au jour le jour Qui, vous D'ailleurs, si vous avez des sous vidéo, vous Mais on là. Vous une, 24 sur 24. Je ne comprends pas la Je ne comprends pas la Je la Je ne comprends pas la Je ne comprends pas la vie. Je ne comprends pas la vie. Je pour la vie. Je Je la vie. la vie. Je la Je ne pas la est-ce que le commissaire. Muscadin est imaginé ou bien le comment elle pas si un de ça encore? La, là, c finanche. Et même si je ne suis pas gouvernement si je ne suis pas encore, je ne le pays, je ne suis pas pas Et même si je pas pris dans le je ne suis pas pris ce le Je ne suis pas pris dans le Je ne le Je ne suis pas Je ne suis pas pas vous n'avez pas besoin de vous ça, mon cher. pas besoin de vous montrer ça. Vous n'avez pas besoin de vous montrer ça. Depuis le matin, pas de la le gouvernement. Vous n'avez pas besoin d'entrer en rébellion en face, soit le monde Mais sauf que, je ne pas Vous calé bon matin pour dire pas de Je n'avais pas. Je ne pas ça. Ils sont le Ils viennent à mon méthode de Bon caper, bon pour chuter, bon pour marcher cest yo je ne suis pas là pour je vous dire que je suis vous dire que je suis là de de que je suis vous que je suis je pour vous dire je suis je qui n'est jamais, pour le dire, assassin de Ce soit au courrier ou au mur. Si vous avez un régime qui va faire population au président, tout ça bon pour qui bon pour population, qui pour Et c'est ce qui est c'est la hystérie. C'est la qui population même Si un débat à côté, moi, je trouve faire un de choses. Commerçants, vous pas un MP, si ma la rue, vous ne pouvez pas quitter MP, Un ne pouvez pas quitter MP, si vous ne pouvez pas faire un petit c'est un chèque depuis cela, il y a d'accord, il y a crédit, le temps pour la aller, pour me passer. Miscardin, où dit que l'on pas commissaire, alors, sous pas un commissaire encore, ou prêt pour inscrire nous au pour aller militer comme avocat, mais quelques propagande de l'aspiration ou un candidat à la députation au Sénat? Je ne sais pas ce qu'il y a candidat à la députation au Sénat, et nous nous considérons de y de nos Parce que les gens qui ont fondé dans pays-là, ces président de la République son premier ministre Et pour le ministre il fait président Parce que là, prend un ministre qui a été pour les traquer c'est pas de On va pas se de décider le matin pour dire la pas haut niveau, d'un président par exemple que... De la spora, de la population haïtienne, de la Il de la spora, de la spora, de la spora, de pas spora, de la spora, de la spora, pas la de la spora, de la spora, de la spora, de la spora, de la spora, de la spora, de la spora, pas la spora, de la spora, de la spora, de la spora, de la spora, de la spora, de la spora, de la spora, pas la spora, de la spora, la spora, de la spora, la ça. Il des si tu as commencé, le <inaudible> vas te faire qui va peu fini mais si vas te fini quand même pour nous qui cherchons ça. Et chaque que là, tu pour Sinon, on va par le faire. Ouais, okay. Oui, ça on a fini, nous avons e il y une dame que nous avons recevoir tout à l'heure là, qui a parlé de deux petites lits, junior bien-aimé et McEnlove Joseph, euh, et que a ça a gagné un mois, qui t'a sorti cabaret pour Al Jérémy. Donc il dit que petite Lé avec euh, alors deux petits de il a a 17 ans, il n'a pas gagné pour nous. Et à Zach Bandi, est-ce qu'on au courant des dossiers ça? il de mais sauf que, dans le téléphone négéo, ou je quoi téléphone négéo, pour que a parlé avec, à tête, a petit conseil, effacer tout téléphone, tout message ou Parce que, ou qu'on ou en bas, et pour pas croiser à quoi que Donc, aller deuxième de la je tu suis dit sur depuis euh, bah, peut le côté à la station, contre je suis un petit cop, je suis je suis petit Je suis Je suis depuis ça, il n'y e, a pas de type de société à Pirine encore. C'est des nègres qui ont une relation directe avec Bandio. Et moi, tout ça. C'est dans le fait de soleil. Les machines qui viennent déposer sont des barons qui ont été déposés. et une nadeille. Mais tous les nègres, ils ne sont pas du même côté. Ils ne sont pas des Jérémy. Ils sont des cabarets était prêt à aller, car j'étais prêt à prendre un point. qui ça, où les une sont obligé à prendre un point pour ne pas prendre un balle? Yé, est-ce que vous avez ça même? Est-ce que vous avez ça pour ne pas prendre un balle? Donc, tout le monde n'a pas gagné pour même raison. et Puisque là, rue il a piégé, au monde, il y a toujours pris la même chose. Ou pas, je me compte. Personne, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'un politique, il n'y a pas d'un politicien, qui était réel pour que ce qui est-ce qui est cabaret, qui est Vous qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce vous avez décidé de est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui qui est-ce qui est qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui pour planifier, pour me connaître, il m'a plu. Hier, je suis vraiment occupé de parler que je suis capable de venir. Mathieu, je fais un peu de sacrifice pour que je ne capable répondre à la belle matin. C'est un plaisir pour nous. Merci.